Alors, entre une corde et le rayon d'un cercle, qu'est-ce qui est plus grand Dans notre cas, le cercle de centre O contient deux cordes AB et AC égales et l'angle BAC mesure 120 degrés. Alors, qui est plus grand, la corde AC ou le rayon OA Est-ce qu'on peut faire une conjecture Bien sûr qu'on peut faire une conjecture en construisant assez exactement cette figure. Vous pouvez essayer avec, par exemple, GeoGebra. Alors, quelle est la conjecture que vous avez trouvée? Vous croyez que le rayon est égal aux cordes? Est-ce que vous croyez que OA est égal à AB est égal à AC? Ou peut-être que la corde est plus petite? Ben nous, on va démontrer que le rayon est égal à cette corde-là, la corde AB ou la corde AC. Pour cela, comment s'y prendre Quelle attitude avoir hum, Les cordes, allez, je les trace. Les cordes A, B, R, C et le rayon O, A, O, B, o C. Les rayons sont égaux. Tout le monde sait ça. Bien, qu'est-ce que j'ai comme configuration Qu'est-ce que j'ai ici configure figure Il y a deux triangles. D'accord. Le triangle AOB et le triangle AOC. Comment sont-ils là <rire> Comment sont ces deux triangles Le triangle OAB et le triangle OAC. Ils sont comment Qu'est-ce qu'on sait ben, on sait que ces deux triangles ont les côtés égaux. OA il est commun, OB égale OC et AB égale AC. Alors, on connaît le troisième cas d'égalité des triangles. Si deux triangles ont les côtés égaux, alors ils sont égaux. Le triangle OAB est sûrement égal au triangle OAC. Bien, alors, s'ils sont égaux, ça veut dire qu'ils ont aussi les angles de même mesure ou les angles égaux. Les angles respectifs OAB vont être égal à OAC. Mais alors, comme BAC mesure 120 degrés, qu'est-ce qu'on peut en déduire que OAB égale OAC égale la moitié de 120 degrés, 60 degrés. Mais alors, le triangle AOB était isocèle, il a un angle de 60 degrés. Isocèle et un angle de 60 degrés. Qu'est-ce qu'on connaît aussi à propos de ce triangle OAB que j'ai extrait ici, mais qu'il est équilatéral. C'est une propriété évidente de classe de cinquième. Ici, ça fait aussi 60, donc ici, ça donne 60 degrés. Autrement dit, les triangles OAB et OAC sont équilatéraux. On peut avoir le même code sur les trois côtés. On vient de démontrer grâce au troisième cas d'égalité des triangles et grâce à cette propriété que la corde AB ou la corde AC est égale au rayon du cercle. Bien sûr, pour aller plus loin, je vous propose de prendre entre les bras du compas une corde égale au rayon et la reporter plusieurs fois. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Six fois. Et vous allez voir que c'est une, deux, trois, quatre, cinq, six cordes, ben, elles sont toutes égales au rayon. Et ça paraît une super chose. Un hexagone régulier. Hexagone. Régulier. Bah, c'est comme la France, mais c'est bien plus régulier.